Et Warkey monte, attends, euh, fais un peu de place pour Warkey qui qui fasse passer la PC. Non, c'est bon, ça passe, il euh, a... Non, non, non, non là il est, il est, il a pas assez laissé, ça passe, passe regarde, ça. je le pousse, hein, le gros, Hop. Ah, ça passe pas, ouais. ouais. <rire> <rire> le gros ah, débat. Non, Warkey, tu fermes ta gueule! <rire>